I'll wow. be wow. Et bon Dieu touché on a laissé. bon Dieu touché on a laissé. Gloire à Dieu. Oui nous allons passer au moment ensemble la présence bon Dieu pas quoi, connecte avec nous. Pendant que nous présence de Dieu, nous gloire. Même jean salme 150, tous ceux qui respire l'eau l'éternel. Oui, bon Dieu, Mais on met les vies, pour on pour le Oui, Seigneur, on n'a pas de gloire. Même si le moment paraît difficile, le moment paraît noir, Bye, bon Dieu, gloire. Seigneur, n'a pas de l'autre, c'est si le même seulement qui nous a. Tout espoir, toute confiance, c'est dans nous. Alléluia. Dans le Somme 34, verset 8, ça nous dit l'ange de l'éternel, autour de ceux qui les craignent et les arrache d'angers. Pendant qu'il y a un an, il y a un an, si mon Dieu t'a montré, si tu appartes avec ton menu du vent, il t'a montré combien d'angers, combien de portes à la dîle fermée du vent. Combien de trous qu'il bouché pour combien de portes la mort eh, comme le bon Dieu fait mais pour pour t'abattre mais ça que faire dans le ça nous parlons merci si bon Dieu pour y en avoir pareil qu'il te permette de passer et en même temps nous le remettre à année capatuya que bon Dieu garde à cheveux nous que bon Dieu campe pour nous dans année capatuya Ça me sentait dire, si l'éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Oui, même si la vie était difficile, même si la bagaille était mariée, même si on passait le moment difficile, mais bon, j'étais campé pour Sinon, on est comme ça, non, on t'a cité par mes monde qui allaient Après toute difficulté, ça y est, si bon, j'ai pas campé ou pas tapé là. Si bon Dieu ne pas te camper, ce si pas comme ça que tu as tapé. Nous allons la prière, bon Dieu, à Soya. Mettons nos esprits de prière. Oubliez ceux souffrir. ont si Oubliez qui des moments difficiles qui frappent partout. Mais mettons nos air. Mettons nos atmosphères de prière. Oui, mettons nos atmosphères de prière. Bon Dieu dit nous maintenant, Délie. Salve, ça dit dans Somme 37. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance. Et il agira. Dis bon Dieu, sort des Zoya. Oui, remettre à Nea, quand on a bon Dieu. Il y nous ne connaissons pas. Il y a quelques programmations qui ont nous ne connaissons pas. Connaît. Mais, dans le saut, on parle bojé, on parle mais nous ne laissons pas à eh, nous parlons pas Dieu, mais nous parlons pas de prière de déprogrammation. toute programmation qu'a qui Nous ne parlons pas de dans le nom de Jésus. Eh, nous ne parlons pas Jouyo, semenyo, et même seconde, même seconde qui pivitit, nous parlons de programme en 2023. Même si tu as des plans fait pour ta malade dans le nom de Jésus, tout as des programmes. Même si tu as des plans fait pour souffrir, pour qu'elle ou serrer, pour foyer ou diviser, pour financer, dans le nom de Jésus, nous parlons de programme c'est mon Dieu qui a dit avec Jérémie, dans Jérémie 29, car je connais le projet que j'ai formé sur mm. Projet de paix et non de malheur, et de pour un avenir de l'espérance afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ça fait comprendre, mon Dieu, connaît est jour qui a Mon Dieu, connaît le moment qui a C'est ça qui fait dans les ça. La prière. Nous le présenter devant le trône de Dieu. Trône Saint, Amen. Trône Alléluia. Oh, gloire. Nous allons le bon présenter. Nous ne sommes pas bons pour nous présenter. C'est vrai où tu es souffri. C'est vrai où tu es rencontré un moment difficile. C'est vrai que tu es en dit eh bien pour mes bon Dieu fait en la oubliez à... ça yo eh pendant que vous préparez la vie ouh eh dans le moment ça c'est le moment de repentance Son moment de restitution pendant l'année 2025 écoutez nos talents nous pratuerons te désobéi bon Dieu qui va gagner que nous te faire qui te mettait loin, mon Dieu. Même, même j'ai un enfant prodige, Après, elle était fini de désobéir, papa. Elle était allée loin, papa. Ça te rendait souffrir. Avant même de nous plonger dans la prière. Nous prenons le mandat mon Dieu, pardon. Nous prenons le fait de la restitution. Nous prenons le jeter, Nous prenons le jeter, Nous pendant l'année 2022. Ça finit, nous prenons le quitter en 2021. Jou mm -hmm. ma gaye nou pa pante avec yon en 2023. Jou nan nou te hypocrisy. Jou nou fa nou fan pil envers, envers prochain. nou yon. Jou eh. nan nou ki go rankin, ki go vion. Eh. O vie esprit jaloux. chalou kapronje nou nou pa l'aproche de votre ou nan nou pa k'aproche avec yon. Oui, nou pa l'effoye. Nou pa prochain. nou mal an oui, nous parlons faire restitution. Nous parlons de ce qui Nous parlons de ce pile de mauvais Nous parlons de de la retarde nous. Tout désir nous c'est l'achat. Nous parlons de la prière. Tout rêve nous projet nous c'est l'achat. Oui, nous parlons de dans les grâce. Enfin, pour dire, je te prends tout paket li, li te pran ke, li te le paquet, je te bien l'italie. Je te dis que tu un papa pour te faire pour te vivre bien. Mais malheureusement, tu es moment de rivalité. Tu es obligé de faire un vol de face. Tu es obligé de retourner. Non, je ne connais. pas. Est-ce que tu gain un homme besoin de faire un vol de face? Oui. Nous-mêmes qui t'es marié, puis nos grands regards qui nous t'avons jetés, que nous continuons d'aller bien dans loin, nous t'es plongé, nos esprits, à tes Nous t'es plongé très profond. Maintenant, laisse ça. N'a pas de bon Dieu pour lui faire nos grâces. Oh, c'est. Avec tout ça, donc à une chance, nous approcher ça, nous un pour a poussé de votre côté. Pourquoi la quoi ça? Papa, enfant produit, d'accueil, de recevoir, aller avec bras ouverts, parce qu'ils t'apportent des, au chapitre retour, oui. Ou même qui te pensent pas pour au chapitre retour, mais oui. Ou même qui t'as allé loin pour les ensembles, au chapitre retour. Oui. Ou même, si oui Seigneur, pas n'allez ça. Papa, donne-nous une chance pour nous approcher de votre trône. Donne-nous une chance, cher Seigneur, pour nous approcher de votre trône de gloire, trône de la gloire, papa. Oh Seigneur, n'allez ça, cher Seigneur. Donne-nous une chance, donne-nous une chance. Oui Seigneur, pendant bon, une chance. Oh Seigneur, n'appendez au pardon, Papa. Appendez-vous grâce, Seigneur. Pas souplé, n'appendez au pitié. froid chère Seigneur, c'est si, État nous qui rendons souffrir. froid chère Seigneur, c'est si, le comportement qui fait notre souffrir. Appel une fois, cher Seigneur, c'est le gars qui cause la souffrance. Appel une fois, cher Seigneur, c'est le regard qui cause la souffrance. Appel une fois, cher Seigneur, c'est parler mal les mals qui cause la souffrance. Oui, cher Seigneur, n'apprenez autant prix, mon Dieu, dans les sages et pitié pour nous. Nous songeons, mon Dieu, les lo avec madame Lo, l'eau, cher Seigneur, au départ de vous. Pour te soutenir dans le pays, et pour te dire, papa, chère Seigneur, mon Dieu, pendant que nous ne traversons pas année, que bagage, Je Seigneur, mon Dieu, que pas important pour nous traverser avec nous. Ça fait d'apprendre de l'autre pour nous donner une chance, pendant que nous ne nous pas de notre trône, cher Seigneur. Oui, nous sentons, mon Dieu, avec orgueil, nous ne pouvons pas traverser l'année qui est nous sommes sortis avec un une hypocrisie, ça. Jalousie, ça, cher Seigneur, nous ne pas traversés. C'est ça que fait mon Dieu, nous venons demander, mon Dieu, pour déraciner, vieux esprit vol, esprit cupide de ça. Pour déraciner, cher Seigneur, mon Dieu, vieux projet qu'il Oh Seigneur, nous faisons un le projet qui va venir de vous. Chessez mon Dieu, qui a pile mon Dieu, par qui nous fait mon Dieu, qui est pas qu'en plaisir dans vous. te te vous dire, mon Dieu, papa. C'est wow. là nous soumettre, l'a nous descendre devant, chasseur. Ce n'est pas qualité te mon Dieu, qui n'a pas qu'en Même Jean-David, qui n'a pas approché, tu n'a pas dit mon Dieu, eh, on va prendre plaisir, mon Dieu, dans le sacrifice, dans l'holocauste. Cher Seigneur, mon Dieu, c'est ça que fait papa Analessa, mon Dieu. N'a pas approché, mon Dieu, avec tête non baissée devant la présence. N'a pas approché ai avec tête non baissée devant le trône, mon cher Seigneur. Qu'est-ce mon Dieu, ce comportement, ai ai ai mon Dieu, qui a souffert. Qu'est-ce qui a souffrir ces façons d'agir. Parce que c'est bon, Dieu juste. Et nous avons souffert, cher Seigneur, mon Dieu, son bagage est été défait, oui. Nous n'avons pas approché devant mon Dieu, même si je salme ça, je te même si je suis là, éloigné de terre. C'est comme ça, compassion, grand pour le monde qui croit dans le cher Seigneur, mon Dieu. Et mes papa, mon Dieu, nous avons cherché, mon Dieu, présence sous, dans les sacs. Amen, cher Seigneur, mon Dieu, nous avons cherché, présence sous, mon Dieu, dans le monde. Oh Seigneur, mon Dieu, n'a pas cherché, mon Dieu, trop nous, papa n'a pas ça. Oui cher Seigneur, mon Dieu, n'a pas de autant de mon Dieu, n'a pas demandé ça. Pour faire nos grâces. Salmislan avance, mon Dieu, pour le dire dîner sommes 46 là. Dieu a pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus, mon Dieu, pendant que nous souffrons, mon Dieu, pour que nous refusions, pour préparer mon Dieu pour nous. Les nous retourner, Jésus, mon Dieu, les nous descendre, mon Dieu. Nos refus, Jésus, mon Dieu, qui la joie. Nos refus, qui est la paix, Jésus. Nos ça mon Dieu, qui est la satisfaction. Nos fils, ah cher Seigneur, mon Dieu, que sécherblonas-tu, amen. Nos fils, ah cher Seigneur, mon Dieu, que l'on arrête, cher Seigneur, mon Dieu, la maladie. Nos fils, ah cher Seigneur, mon Dieu, que arrêter l'esprit de pauvreté, l'esprit de la misère. Nos fils, ah cher Seigneur, mon Dieu, que arrêter alléluia, l'esprit de mort. Que quelqu'un, cher Seigneur, mon Dieu, l'esprit esprit de mort suivi esprit espérance à attaquer les chers dans refuge, mon Dieu, arrestation Pour empêcher chers mon Dieu, alléluia, gloire. Oui, chers mon Dieu, dans refuge, la chers mon Dieu. Go arrestation pour humiliation, oui. Et puis chers mon Dieu, dans refuge, mon Dieu, pour que tu plus. trois Ça pour dire mon Dieu, tu dois devant moi. Alléluia. Pendant, j'essaie mon Dieu, nous devons retourner, mon Dieu. Pendant, nous devons entrer dans le refuge là, papa. Et puis, mon Dieu, nous place une table pour lever la tête non mon Dieu. Et c'est là que les gens qui parle mon Dieu dit, est-ce que c'est servi de ça, Est-ce que c'est fouet ça? Oui, alléluia, qui nous chers J'essaie mon Dieu, mes bras nous lever devant la prison, devant tout, oh, non, papa. Oui, j'essaie mon Dieu, non, pas bon mais nous connaissons Dieu, alléluia, mon Dieu, Dieu. notre compassion fait nos grâces. Je sais mon Dieu, n'a laisse n'a pas de temps pour dire que par mon Dieu, si t'as si t'es volé si t'as volonté, mon Dieu pour ta nous dans la vie, nous n'a pas de je sais mon Dieu, mais tu fais les. Oui, je sais mon Dieu, n'a pas proche de votre trône, oh Seigneur. N'abandonne autant pour y mon Dieu non soirée pareille. N'abandonne autant pour y mon Dieu dans compassion mon Dieu pour contrôler soirée pour nous. mon Dieu dans soirée il pas à dormir. Ye mon Dieu chaque soir mon Dieu, il ye mon Dieu vision qu'il a fait. Chaque fois il pourrait mettre tête dans cabane. Ah ben c'est de l'eau. Son révélation, son vision paraît. comme peut chille dormir. Chers mon Dieu, 2022, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens pour vivre, mon Dieu, dans le e mois, mon Dieu, à ça. Oh, c'est tristesse. Chers Seigneurs, mon Dieu, il m'a rapproché, mon Dieu, avec chaque monde. Quand je souffre devant papa, il y a des gens qui jeunent dans un doigt. Quel serré, il y a des gens, mon Dieu, c'est crier, la crier. Il y a des qui mette n'a pas avec devant qui sont venues, qui sont qui sont a sont venues, qui sont venues, qui qui qui présentée. elle a sont je vais avec mon Dieu, c'est là où mon Dieu n'a pas de personnes. Il y a mon Dieu, qui besoin seulement de joindre pour lever tête. Oui. Il mon seulement, mon Dieu, qui besoin, mon Dieu, de reconnaître, mon Dieu, qui l'éternel. Qui est Dieu, mon Dieu, pour lever tête. Il y a des qui besoin, mon Dieu, de la restitution. mon Dieu, qui besoin, mon Dieu, de la restitution. mon Dieu, qui ont mon Dieu, ce magaï, qui te prend, qui fait la souffrir. Qui mon son action, cher mon Dieu, qui mettez la situation? ça. mon Dieu, qui mon Dieu, pour le répandir? Qui est mon Dieu, pour témoigner, pour dire, Seigneur? Je reconnais que je suis dit, vraiment. D'abandonner mon Dieu, je marier. D'abandonner mon Dieu, je faire ça, que mon Dieu son parole ou à dans bouche de mon Dieu pour délivrer Mais mon Dieu n'a pas bouché avec le divorce. Que mon Dieu après le moment ça, il le chercher mon Dieu repentir mon Dieu. Après le moment ça, il le témoigner devant présence devant trône mon Dieu pour accepter vous. mon Dieu n'a pas d'autant pour papa. Dans le moment ça, cher mon Dieu, des mon papa qui besoin en paix, mon Dieu. Que mon cher mon Dieu qui besoin que gens ne sont pas capables. Ils ne chaque pas qui Ils ne chaque monde qui Ils ne Chaque monde qui Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas Dieu Ils ne sont pas nous connaissons, cher mon Dieu. la compassion, mon Dieu. Nous avons fait nos grâces. Avec pitié pour nous. Pendant que cher mon Dieu, nous t'appelons au pardon. J'essaie, mon Dieu, si toutefois nous te jetons mauvais regard, qui te cause, mon Dieu, jusqu'à présent, mon Dieu, fait nous souffrir souffert, nous m'a donné au pardon. J'essaie, mon Dieu, si nous t'émanions en bagarre, qu'elle n'ait pas de nous m'a donné au pardon. J'essaie, mon Dieu, si nous t'émanions parlé, mon Dieu, si nous t'émanions en pas de pardon demandez au pardon. Je si nous avons agi, mon Dieu, façon que nous pas devons agir. au pardon, je mon Dieu. Mais n'a pas approché, mon Dieu, devant votre trône. n'a pas approché de votre trône, nous n'avons pas approché, je sais, mon Dieu. mon Dieu, pour que vous pour nous. Je sais, pas approché avec l'année 2023. Oui, papa, n'a pas approché avec les devants, Jésus. J'essaie, mon Dieu, approché avec Anissa, mon Dieu, qui a pas Par Parle de temple, encore, mon Dieu, pour lui entrer. J'essaie de me faire ben droit. J'essaie, mon Dieu, même Jean-Paul, ça te dit, mon Dieu, dans son, mon Dieu, 127. Si l'éternel ne bâtit la maison, c'est la a bâti ce travail en Si l'éternel ne garde pas la ville, c'est lui qui la garde en Seigneur, mais ça me s'est approché pour le dire. Il en donne nos tasse, bien aimé, pendant le souper. C'est mon Dieu. Tout ça, m'a a fait papa. Tout ça, on a fait pour nous faire. Si ce n'est pas au coup, on base là, je sais, mon Dieu, sans envers Tout ça, mon Dieu, on a fait pour nous prendre, mon Dieu. Si mon Dieu n'a pas base là, on a regretté. Même l'un d'entrevés à la fin, je sais, mon Dieu, n'a a regretté. Ça fait mon Dieu dans nos canaux. Yo t'ai invité au chers mon Dieu les moments difficiles là qui présenter moment pour moi t'ai passé autre moment mon Dieu pour t'ai te humilié à terriver papa et mon dit non puisque ou t'ai là Jésus là puisque ou t'ai invité au ça pas ca moment mon Dieu c'est moment humiliation chers mon Dieu si t'ai invité ou moment difficile qui apparaît chers mon Dieu je pas dans contrôle là Seigneur mon Dieu comment on coupé, papa ça fait Seigneur mon Dieu en vérité, Seigneur mon Dieu. Non pas qu'à mon Dieu, il indifférent. Pour ne pas mon Dieu présenter l'année 2023, ça dépend. Ça fait chercher mon Dieu, nous t'appelons de pardon, Seigneur mon Dieu. Nous t'appelons de grâce, nous t'appelons de pitié, Seigneur mon Dieu, pour faute mon Dieu. y a trône saint, Seigneur mon Dieu. Nous pas qu'à pas apparaître sale mon Dieu, devant trône saint. Nous ne pouvons pas apparaître, mon Dieu, souillé alléluia, devant trône saint. Jésus mon Dieu m'a pande ou ta pris dans les Nous n'avons n'a pas approché avec 2023 ça la amère. Jésus mon Dieu n'a présenté année 2023 ça devant papa. Pas nous pas cap mon Dieu, nous pas capable mon Dieu à fonder année ça sans vous. Nous pas cap entraînant année ça sans présence. Si ça fait Jésus mon Dieu, allouya. Nous venons, mon Dieu, présenter l'année 2023. ça, et ça fait 2023. Nous mon Dieu, nous venons, remettre l'année nous ça. nous venons, même. nous venons, nous pas nous mon nous venons, quel état, nous nous nous ne nous nous mon dieu nous nous nous nous nous nous je vais approcher avec chaque seconde. Oui, je tu sais, mon Dieu. Je vais gagner en 2023. Je sais, mon Dieu, pendant qu'il n'a pas approché avec le seconde, il y a Seconde, là, je sais, mon Dieu, c'est les pipi. oui. Je vais approcher les vents, je sais, mon Dieu. Chaque seconde qui va compter en 2023, ça, papa. Je vais approcher avec les vents. Je vais une seconde qui va compter, mais mon Dieu, je connais mon Dieu comme une seconde qui va compter en 2023. l'année 2023. suis pas de Seigneur. que chaque seconde qui va compter en 2023, nous venons de mettre dans noms au Nous venons de mettre dans noms au cher Seigneur. Chaque alléluia, seconde qui va compter. Il m'approche, cher Seigneur, mon Dieu devant nous. Avec la vie nous, j'essaie, mon Dieu. Et que chaque graine seconde qui pourra le compter, ses mon Dieu, qu'elle continue la vie nous selon volonté, mon papa. Et en même temps, mon Dieu, on a profité, mon Dieu, pour nous déprogrammer, j'essaie, mon Dieu. Depuis son seconde, mon Dieu, tu venu mal, là, sur le nom, nom de Jésus. Depuis son seconde, qui t'a venu, mon Dieu, pour nous déprogrammer, dans le nom de Jésus, que nous déprogrammer depuis son seconde qui t'a venu chez soi mon dieu pour te troubler dans le nom de Jésus nous déprogramme yo depuis son seconde, Seconde qui t'a venu chercher Seigneur, mon Dieu, pour nous te malade dans le nom de Jésus, nous te programmes. Deux secondes qui t'a venu, Seigneur, pour financer nos tombes, dans le nom de Jésus, nous te programmes. Deux secondes qui t'a venu chercher Seigneur, mon Dieu, pour la vie, nous, mon Dieu, nous te diviser, dans le nom de Jésus, nous te programmes. Deux secondes qui t'a venu, Seigneur, Amen. Forme et note et divisé dans le nom de Jésus notre Programme Depuis les missions secondes qui t'a venu, amen, amen, amen, amen, Seigneur mon Dieu pour qu'elle te serre dans le nom de Jésus notre Programme Depuis les missions secondes qui t'a venu, seigneur, amen, amen, amen, amen, pour des malades loin de amen, amen, une maladie patron volonté ou à une épidémie, une pandémie dans le nom de Jésus qui n'a déclaré. Nous déprogrammons, amen. Les missions secondaires qui t'ont venu, amen. Soutene-nous, hein. Les missions secondaires, cher mon Dieu, pour qu'elles nous pour glotter, nous de l'eau te couronne chez nous. Nous déprogrammons, hein, dans le nom de Jésus. Les missions secondaires, amen. Qui t'ont venu, pour te pour te crier, pour tristesse, pour dépression, et entré sous nous. Nous déprogrammons, hein, dans le nom de Jésus. Les missions venir, on te perd du travail, nous, dans le nom de Jésus, nous te amen, amen, amen, amen, au nom de Jésus. Depuis son seconde, qui t'a venu en 2023, ça, pour la mort, T'es arrivé sur nous, amen. Nous de yo. Depuis son second, qui t'a venu pour l'amour prématuré, t'es venu sur nous, sous famille nous déprogrammés. Au nom de Jésus. Depuis son second, qui t'a venu pour nous accidenter, nous yo au nom de Jésus. de son seconde qui t'a venir pour ne te prendre échec là, nous déprogrammer au nom de Jésus. de son seconde qui t'a venir pour être mis en faille, nous, nous déprogrammer dans le nom de Jésus. Oui. T'as déprogrammer chaque grande seconde. Chaque grande seconde, il vient en année 2023. C'est seconde pour nos comptes. Nous parlons de programmes les minutes. Nous parlons de programmes les yeux. Amen. Nous parlons de programmes les de... Oh! Alléluia. Nous parlons de programmes les semaines. Nous parlons de programmes les mois. Et puis regardez l'année 2023. Ça. Et puis regardez c'est secondes. C'est pour bon marcher de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Oh. Alléluia. Gardez pas tout ça. La parole, c'est la vie. En d'un parole, la. En tant parole de restauration, en tant parole de pouvoir de puissance, on avez parlé de la comme ça, simple comme ça. Oh! avez parlé de la soirée, regardez, avez mis la simple comme ça? Oui, Seigneur, n'a pas de la pour richesse, see, mon Dieu même Jean mon dieu le peuple Israël, d'a sorti en d'égypte alléluia te gon si seigneur oui sans ça te passé dans la papote. Dans mon papot, foi mon dieu pour te distinguer que déclaré par la foi seigneur mon dieu que gon sans mon dieu sans agneau ébolia sans agneau, sans de foi sans de Jésus Passer chez ces Dieu chaque monde chaque monde de papa, chaque seconde, que chez sans liberté, amen, sans de victoire, oh alléluia, sans de restauration, amen, sans de récupération au nom de Jésus, qui est dans le nom de Jésus que divorcer dans le nom de Jésus, avec toute force infernale, toute baka, toute santé mal, toute alliance dans le nom de Jésus, qui est divorce avec vous. qui est 2023, qui est qui est entier, qui est qui est qui qui est qui n'importe quoi qui dans jour, qui existe, qui est qui qui est un jour qui est avec des des est des jour qui est des jour des nom de Jésus. qui est un jour qui qui qui amen dans la qui et qui qui clair et cati nom de Jésus pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir on a année 2023 Yon année de récupération, yon année qui ne pas de chum café dans la vie, en vérité, dans le nom de Jésus, nous avons déprogrammé toute souffrance dans l'année 2023, nous avons déprogrammé toute difficulté dans l'année 2023, nous avons déprogrammé toute caisse dans l'année 2023, nous avons déprogrammé tout ça dans le café, et puis nous avons fait dans le nom de Jésus, que nous récupérions dans l'année 2023. Au nom de Jésus, que nous déclarions l'année 2023 ça sont allés pour nous récupérer, pour nous récupérer deux pas, pour nous récupérer, pour nous récupérer fois, pour nous récupérer quadripte dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia oui Seigneur, n'abroie mon du seconde Par bah, nous connais mon de chaque seconde dans 2023 mon Dieu. Vous déjà contrôlé pour nous. Seconde mon Dieu dans 2023 mon Dieu. Vous déjà contrôlé la chaîne qu'on a mis, mon Dieu que seconde yo, de programmé, qu'il déprogrammé dans le nom de Jésus et que yo, programme seconde yo, avec sang Jésus. Avec sang agio imoléa. Que nous programmons, que nous barricadons, Amen. Que nous clôturons ce second Alléluia. Par la main puissante de Jésus-Christ. Amen. Que nous sur ce second Avec acte. Amen. que nous clôture ce avec vieille que nous clôture ce avec cheval blanc que nous clôture ce avec sirafeyo Amen. que nous clôture amen amen amen avec les trônes Amen. au nom de Jésus que trône amen que trône amen au nom de Jésus clôture nous croyons ça. Nous croyons que la seconde qui existe dans le 2023, dans le nom de Jésus, c'est la seconde pour nous récupérer. C'est la seconde pour nous victoire. C'est la, la seconde pour nous libérer au nom de Jésus. Oui, nous allons prier sur chaque minute. Chaque minute qui va exister dans le 2023. Nous le prendre sans Jésus, nous le passer sans Jésus dans la minute, amen. Nous le passer sans Anio et Muleya dans la minute, dans minute qui va exister dans 2023. Même si moi Dieu te bénit, Israël le consigne lève qui dans pas. Alléluia, oh gloire à Dieu, amen. C'est pas parce que tu vas facile non pour te quitter en Égypte. Mon eh, Dieu dit, on consigne. Et pendant mon Dieu, on consigne, on met en séparation. Oui, Seigneur. Papa, on n'a pas eu le temps pour chasser mon Dieu. 2023, ça. En vérité, nous pas qu'à mon Dieu traverser là, ça ou même. Nous pas qu'à mon Dieu affronter 2023, ça ou même. C'est si ça fait chasser mon Dieu dans le moment ça, papa. n'a pas approcher mon Dieu. Avec 2023, ça, chasser mon Dieu. N'a pas approché mon Dieu avec minute 2023, ça chesse mon Dieu. N'a pas promettre chaque minute, chassez-le. Pas souple, nous connaissons mon Dieu, être bien en pile froid, mon Dieu. Pendant chesse mon Dieu, il une minute qui entrave mon Dieu, la vie, mon Dieu, on y a Pendant une seconde, pendant une minute, chesse mon Dieu, il y a une pensée. Il y a une minute qui a fait la li il y a une dépression. On le fait décourager, le fait troubler. avons fait chasser, mon Dieu, nous venons mettre, mon Dieu, chaque minute en 2023, ça, papa. Chasser, mon Dieu, nous venons au papa, soupli pour prendre base Dieu, pour nous. pour prendre base chaque minute, mon Dieu, car entrer crise mon Dieu, dans chaque minute nous allons respirer. dans chaque minute, mon Dieu, nous allons entreprendre une activité quelconque. Nous venons mettre Chassé mon Dieu, non, mais on a 2023 ça. Chassé mon Dieu, nous connaît papa. Avec tous ces gros bagailles qui a fait, chassé mon Dieu. Papa soupe, n'a pas d'autant plus. Mais chaque minute, mon Dieu, en 2023, ça, papa, n'a pas d'autant plus. Pour entrer, mon Dieu, dans le bazar. Pour entrer, chassé en dans, chassé mon Dieu, minute yo, mon Dieu, mon papa. Nous avons besoin, chassé mon Dieu. Pour minute Dieu, mon Dieu, caractérisé par présence. Nous voulons chercher mon Dieu. Tout ça que nous pouvons faire en deux minutes existe en 2023. Chercher mon Dieu, c'est vous-même pour qui allez devant à Tout ça nous pouvons entreprendre en deux minutes qui vient en 2023. Chercher mon Dieu, c'est vous-même pour qui pourra la venir chercher. de temps pour chercher mon Dieu. Dans la minute qui existe en 2023, qui nous a déclaré dans le nom de Jésus, j'essaie, mon Dieu, de ne pas être sacré déprogrammer de déprogrammé, mon Dieu, toute force ferme. Nous avons déprogrammé tout esprit maladie dans minute 2023, au nom de Jésus. Nous avons déprogrammé tout esprit mort. Esprit mort prenaturé. Esprit accident. Nous avons déprogrammé, nous avons déprogrammé au nom de Jésus. Esprit mauvais nouvelle, nous déprogrammer, nous déprogrammer dans le nom de Jésus. Esprit comprimé, esprit si haut au nom de Jésus, nous déprogrammer. Esprit pauvreté, esprit larmes, nous déprogrammer en temps d'état, qu'a existé en 2023. Amen. Nous déprogrammer, chers mon Dieu, esprit, mon Dieu, captivité, mon Dieu. Nous déprogrammer dans le nom de Jésus. Chers mon Dieu, nous déprogrammer, papa. Toute force, chers mon Dieu, campé, des force, mon Dieu, dans le monde invisible. Give force en bas give force na Kafou, waou, waou, waou, Give force dans l'espace. Nous déprogrammons dans le nom de Jésus. depuis missions minutes qui existent chez Cervant Dieu. en 2023, papa. Nous déprogrammons chez Cervant Dieu. Toute vieille maladie. Maladie qui a sauté chez Cervant Dieu dans le monde invisible. Maladie qui a sauté dans l'espace. Maladie qui a sauté en bas Maladie qui a sauté dans notre pays. Nous déprogrammons déclarer je sais, mon dieu quand minute mon dieu que nous à respirer amen quand ta mon dieu seconde que nous à respirer nous déprogrammer amen nous retirer impur alléluia nous retirer saleté, que nous déclarer je sais, mon dieu minute que mon dieu nous à respirer c'est par le sang de l'agneau amen nous déprogrammes et nous déclarons dans le nom de jésus sais mon dieu d'avoir programmé mon dieu chaque grande minute à entrer dans le même avec le sang de jésus même je cherche mon dieu amen amen Dans la chimie cherche mon dieu pour une façon cherche mon dieu il a papa amen à la mon dieu il a encore papa il a alléluia il a mon dieu tout ça c'est mon dieu il a retiré Purit au chasseur et même au Dieu n'attend autre que dans les noms de Jésus. Jésus mon Dieu avec cent anneaux immolés, nous déprogrammes chasseur mon Dieu année 2000 minutes qui n'a année 2023 chasseur mon Dieu nous déprogrammes secondes qui n'a année 2023 dans les noms de Jésus qui nous déclare qui nous prend pouvoir amen qui nous prend pouvoir qui nous déclarer qui nous déprogrammer toute impure chasseur mon Dieu tout impur, tout impur qui t'a gagné dans minute, qui t'a parlé en minute 2023, chasse ça chez ces modules, nous déprogrammez Tout impur chez ces qui t'a parlé en 2023, ça, dans la minute nous déprogrammez Nous déprogrammez dans le nom de Jésus. Et que nous programmons avec le sang de Jésus. Nous programmons la minute, et nous déclarer dans le nom de Jésus que sans agneau moule al purifier pour nous. Que wow. sans Jésus, Al le purifier chagrin minuité en année 2023 pour nous. Oui, que sans Jésus, purifier, que sans Jésus, amen. à, retirer, que sans Jésus, nettoyer et que les minutes que nous allons vivre dans l'année 2023, ce sont des minutes, que c'est mon Dieu, amen, ce sont des minutes extraordinaires, et ces minutes, mon Dieu, qui vont motiver des joies, ces minutes, mon Dieu, qui va avoir nos libertés, ces minutes qui va faire que nous content dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui nous déclare toute grande minute, que c'est mon Dieu, qui a entré en 2023, par la puissance de Jésus-Christ, ces bonnes minutes, chers c'est mon Dieu, O te à la vino, au nom de Jésus. Oui, c'est un apouvet, mon Dieu, heure. chaque heure, mon Dieu. Au nom de Jésus. mon Dieu. heure, Dieu, qui est en d'années, mon Dieu. va en d'années de 23. Oui, chasseur, mon Dieu. Il est temps, chasseur, mon Dieu. Quand il bien fait, chasseur. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il est temps, mon Dieu. est bien, mon Dieu, qu'on a cherché façon, chasseur, mon Dieu, pour la visiter petit Il visiter, mon Dieu. faible. diviser, mon Dieu. mon Dieu. Dieu. mon que mon aile divise, mon Dieu, la bonne caisse, Que mon aile visite, mon Dieu, la bonne division, mon Dieu, la bonne tristesse. Les affaires, chassez mon Dieu, dans les sabots, papa. Nous venons mettre mettre mon chaque chagrin, et temps, mon Dieu. Qui vient pour exister en 2023, ça. Chagrin, un temps, chassez-moi, mon Dieu. En 2023, Nous venons déclarer, chassez mon Dieu. Nous venons déprogrammer, amen. Nous venons déprogrammer par le sang de Jésus. Alléluia, par le sang de l'agneau. Nous venons de programmer chaque étape chessez mon Dieu. Il y en 2023, sa carte, a en 2023, sa y Dans le nom du Jésus qui est tout pouvoir. Amen. C'est vous chessez mon Dieu, présence sous. Amen. Allez devant chessez mon Dieu, et programmer. Puisque chessez mon Dieu, est en programme, la vie nous avec mon Dieu. La vie, puisque vous avez en barricade de chessez mon Dieu. Puisque vous est en stationnement, vous avez en clôture la vie nous. Et bien, nous avons un qui m'a déclaré chez ses mon Dieu, qui m'a déclaré chez ses mon Dieu, qui m'a déclaré chez déprogrammé toute force infernale dans les nom de Jésus, n'importe forme, mon Dieu, les mon Dieu, là au contrôle, les de jésus les il bien temps mon Dieu comme dans les 23 ça est temps pour nous respirer est temps pour nous travailler est temps pour nous manger est temps cher mon Dieu pour nous vivre avec quelque content, est temps cher mon Dieu pour nous bon gloire amen est temps pour nous lever mais nous pour nous balancer ce mailon est temps cher mon Dieu pour nous voyager qui me déclarer dans le nom de Jésus qui me déprogramme cher mon Dieu chaque chassé mon dieu me déprogrammer maladie mon dieu k'ap vini nan yo dans le nom de Jésus moi déprogrammer esprit échec k'ap vini nan yo dans le nom de Jésus moi déprogrammer esprit trop bas k'ap vini yo dans le nom de Jésus moi déprogrammer esprit dépression k'ap vini nan yo au nom de Jésus moi déprogrammer esprit qu'est-ce que ça veut dire k'ap yo au nom de Jésus moi déprogrammer amen esprit maladie k'ap vini nan yo au nom de Jésus programme esprit venir capine aide au nom de Jésus moi de programme esprit pauvreté cap venir au nom de jésus moi de programme esprit la misère cap vina au nom de jésus moi des programmes esprit disputa venir vine au nom de jésus moi des programmes esprit découragement, capitaine entraîne au nom de Jésus, moi des programmes et division. capitaine entraîne au nom de Jésus, moi des programmes et esprit mauvais nouvelles, capitaine entraîne au nom de Jésus, moi des programmes, amen, amen, amen, moi des programmes et esprit captivité, oh alléluia, capitaine entraîne au nom de Jésus. Moi déprogrammer esprit dépression -so, au nom de Jésus. Moi déprogrammer esprit tempête au nom de Jésus. Oui. Je déprogrammer dans le nom de Jésus. Oui, esprit accident, au nom de Jésus. Je sais, mon Dieu déprogrammer dans nom de Dieu dans nom de Dieu Isaraka. Dans le nom de Israël, là, qui me déclaré par pouvoir, autour de dans le nom de Jésus, Et chaque être, c'est mon Dieu, nous va dire pour vivre, c'est mon Dieu, c'est pour nous vivre dans la liberté, c'est pour nous vivre dans la joie, dans la paix, et me déprogrammer, esprit épidémie, esprit pandémie, dans le nom de Jésus. Je sais, mon Dieu, à part papa, fais grâce et qui me proclame, qui me clôture, à a, avec le sang de Jésus, avec le sang de l'agneau, qui me déclare avec un avec Chéri Bayo, avec Sarah avec 24 ben Biyaio ou avec Falangio qui me déprogramme qui est clôturé, qui est barricadé dans le nom de Jésus, qui est ange, qui est trône de Dieu, qui va clôturer chaque grande minute, chaque grande seconde, chaque grande minute, chaque grande heure, qui va être dans 2023, ça, qui est pression, qui va clôture, pour clôturer la vie, pour amener donner santé au vie, pour nous amener, pour nous 2023, ça, comme une année, dans toute année que nous passons, pour nous dire oui, année ça sa de récupération, toute nous est perdu, toute opportunité, tout ça. Alléluia, t'allez Si vous nous récupérez tout le nom de Jésus, merci d'avance, Seigneur. Au nom de Jésus, Jésus aimerait que nous déclarions dans notre décision que nous prenons à depuis c'est 2023, que nous déjà récupéré nous déjà une victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, puisqu'au là, faut que ça change, au nom de Jésus. Puisqu'il est avec nous, mon Dieu, faut que ça change, au nom de Jésus. Puisque vous camper pour nous, faut que ça change, mon Dieu, amen. Puisque on en bat, nous je sais, mon Dieu. Pareil pas aller, ou pas aller, j'ai mon taf eh, vente, vente, l'âme, te mauvais, chère mon Dieu. Et puis, mon Dieu, t'es là, oui. T'es passé, devant l'ordre, là. Même, d'ici, t'es étonné. Je dis qu'il laisse, mon ça y est, pour vente, pour béir. Pour l'âme, la mer, pays amen, Et puis, chère mon Dieu, nous remettre, mon Dieu, une seconde, nous remettre, une minute, une heure mon Dieu, car en créant en 2023, ça, qui nous déclaré par la puissance de Jésus-Christ, c'est pour tout obéir à puissance. Je sais, mon Dieu, nous promettons, mon Dieu, chagrin jour, mon Dieu. Il va gagner en 2023, ça. Nous 20 venons de programmer. Il y a mon Dieu, Dieu qui es malade, en 2022, mon Dieu. Et même, mon Dieu, pendant qu'il y a en 2023, ça a entré, chasseur, mon Dieu. Et puis, il a refait ton guérison sur nous. Oui, chasseur, mon Dieu. Il mon a des gens qui souffert, mon Dieu, en 2022, ça, papa pendant 2023 entrer cher mon Dieu après des programmes après nous faisons des programmes cher mon Dieu année ça papa après nous faisons des programmes là pendant cher mon Dieu qu'il a entré en 2023 papa et puis mon Dieu il va chercher maladie là, papa car là nous considérons cher mon Dieu madame papa supplé et pour faire 2023 ça mon Dieu pendant que nous parlons entrer 31 pour entrer en 2023 ça mon Dieu et vous chaque monde capteur de là mon Dieu tant que son piscine qui est plongé mon Dieu puis on crée avec maladie Sauter avec guérison. Nom de Jésus. Maintenant, déclarez dans le nom de Jésus, chers et mon Dieu, qu'il soit mon de vos situations. On tourne ton problème par la puissance de Jésus, par la foi. Et déclare, déclarer chers mon Dieu. Allez ça, mon Dieu. Avant, allez ça, finis chers et mon Dieu. qui de finir là-dedans là. Gébaraïs, mon, mon Dieu, souffrance par là, mon Dieu, situation par là, de point fin au nom de Jésus. Je sais, mon Dieu, ma remettre mon Dieu, chaque, chaque jour qui va gagner en 2023, ça, je sais. Papa, le temps pour je mon Dieu, je me parle loyal, je me parle passé, qui me déclare dans le nom de Jésus, qui m'a déprogrammé, chercher mon Dieu, avec présence, où est-ce que nous avons mon Dieu, ça nous mandait avec bouche, avec bouche nous, ça Seigneur mon Dieu, nous passez l'odeur, ou même avec même, ou accomplir Et ça fait mon Dieu, même dit le prophète Ezekiel, est-ce que quelque chose a vivant encore, et puis même Seigneur mon Dieu, d'agir, chercher mon Dieu, nous passez l'ordre, nous prophétisé, n'a Déclaré dans le qui va être en 2023, ça, dans le nom de Jésus qui est déprogrammé, toute force infernale, tout esprit qui est venu venir en 2023, dans le show qui existait dans la nuit qui existait dans 2023, qui nous déclaré dans le nom de Jésus qui est déprogrammé, Amen. Qui nous déprogramme chaque jour des souffrances, chaque jour, chaque nuit des souffrances nous déprogramme, même si c'est un temps fait mal, qui nous dans le nom de Jésus, qui nous déprogramme l'esprit. Touleur, dans le jour de nuit 2023, au nom de Jésus, qui est déprogrammée, accident, dans le jour de nuit 2023, qui est déprogrammée, espèce maladie, dans le jour de nuit 2023, qui est déprogrammée, espèce trauma, dans le jour de nuit 2023, qui est déprogrammée, espèce dépression, dans le jour de nuit 2023, qui est déprogrammée, espèce la misère, dans le jour de nuit 2023, qui est déprogrammée, espèce qu'est-ce que dans le jour de l'année 2023, qui est déprogrammée, esprit échec, dans le jour de l'année 2023, qui est déprogrammée, esprit dépression, dans le jour de l'année 2023, qui est déprogrammée, esprit la mort, dans le jour de l'année 2023, qui est déprogrammée, esprit pauvreté, esprit la misère, dans le jour de l'année 2023, qui est Alléluia, à de le nom de Jésus qui nous déclaré chez mon Dieu année 2023 ça notre entre mon Dieu dans une nouvelle année mon Dieu la vie de notre carrière, et nous déclarer chez ces mondes, tout ça, mon Dieu, et bien te prends dans vie, nous, que nous déclarer chez ces mondes, que nous récupérons dans 2023, ça, chez ces mon Dieu, mon Dieu, pour en santé, Amen, pour récupérer santé, mon Dieu, pour en financer, pour en récupérer finance, financer, mon Dieu, pour en la joie, pour en récupérer la joie, mon Dieu, pour en la sagesse, pour en récupérer la sagesse, mon Dieu, pour mon Dieu, Amen. Bénédiction, la patrie, bénédiction, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Amen, Amen, Amen, Amen. L'esprit de joie, l'esprit de contentement, Alléluia, la récupérer au nom de Jésus. Je vais déclarer ça dans le nom de Jésus. Tout ça m'est perdu. Je suis ça mon Dieu. perdu perdu que récupérer. de moi. de faire comme de récupération comme de de Je de récupération de Jésus. de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 programmé chasseur mon dieu année 2023 ça avec sans jésus et puis en même temps mon dieu na clôturé mon dieu présence sous en chaque jour chaque nuit et chasseur mon dieu na barricade na stationné mon dieu présence sous avec mon dieu surveillance à zanjou chéri angio yo séraphène yo chasseur mon dieu avec des cavaliers mon dieu avec des mystérieux chasseur mon dieu les votre forme, ne votre chants aident bien d'appeler après. c'est pour mon dieu il explique dans le nom de Jésus, qui est mon territoire, mon Dieu. Dans le jour de nuit, qui va exister dans 2023, sachez mon Dieu. Ces jours, c'est pour nous soulager. des gens qui crier trois pas. des qui mon Dieu pour aller au nom de Jésus. Déclarer, quand à la vie, quand à la vie, famille, moi, pour pendant en souffle au nom de Jésus, pour me récupérer double, pour me récupérer le triple, pour me récupérer quadruple au nom de Jésus, dans TV23, ça, c'est votre Dieu. me proclame, qu'il me passe l'ordre, qui me que qu'il me prophétise, dans la vie, dans la vie, famille, mon cher Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, fanny, lumière céleste, pour ciel, lave, et vous, lumière bénédiction, cher Seigneur mon Dieu, priez, oh, alléluia, gloire à Jésus, sous la vie, de mon Dieu. Je sais, ma part de temps pour papa, mais la vie mon chasse, mon Dieu. Mais là, avec chaque monde, il mon Dieu des gens qui pourtant des chasseurs de Dieu qui ont une grande difficulté, qui dans un gros combat. Il y a des gens qui sont combat avec l'esprit mort. Il y a qui sont combat avec l'esprit mon Dieu. Il y qui sont combat avec Tichan et Sini. Il y qui sont combat avec l'esprit la balène. Il y a qui sont combat avec l'esprit la sirène. Qui nous déclarent. Dans le nom de Jésus, Jésus, Amen, Amen, Amen. Dans le nom de Jésus, qui est en 2023, ça, qui est passe passé l'ordre, qui est en pouvoir, qui est le sang de Jésus, avec Agnion. Amen. Le sang de la vie le sang du tout puissant, Amen, qui me déclare, qu'il est chéri, le sac en Jean, le 24 vieilles, chez Paul Bloyou, camper autour de eux Amen, qui me déclaré, campez autour de yo, campez au tout de yo, qui l'ange de l'Éternel, autour au de ceux qui les crayent, qui les anges campaient, qui les campaient, qui les 24 vies campaient, qui les seraphins campaient, amen, amen, amen, amen, Joti même qui me passe l'ordre, que te pries ça sa que mon missile que te que dans le que dans pays, que me déclarer c'est pour la pour liberté à mon au nom de Oh Éternel, tu règnes. Les chaussures messiennes, libérées par mes jambes. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, nous déclarer jour et nuit en 2023 ça. Même je salue 117 ici la chaumée éternelle. Le roi des rois, louis à la shiteka. Le seigneur de l'univers. Oh. Mm. Dieu foi Jésus. Laissons-le. Nous cap. Il sait ce qu'on doit dire. Nous pas esclaves, péché qu'on a. Ça malédiction, maladie qui vous finir avec nous Jésus pour nous sous ça fait dans le nom de jésus qui me passé l'ordre qui me pris pouvoir me autorité nous n'avons pas qu'à esclave encore jésus t'a prend ce quoi nous avons héritage nous avons héritage ça nous avons recueilli pour l'année 2023 ça tous les fruits fruits santé fruits prospérité fruits l'argent économie même Fruits spirituels, fonder grâce, pouvoirs, pouvoir, fonder puissance, pour nous arrêter dans le nom de Jésus. Je sais, mon Dieu, nous programmer à nous jour et nuit. C'est ici la soirée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. La nuit, tu es fort que nous dormions, la nuit, tu es fort nous allons souffrir, la nuit, tu es fort nous nous, nous, nous, nous, soulager, nous soulager dans le nom de Jésus qui oh, dans le nom de Jésus, la nuit avec présence à nous, présence sans oh au nom de Jésus. gloire à clôture joue avec avec la présence oh dans le nom de Jésus, sentir la présence de Dieu ce quoi ça a fait effet. Oh, faut tu reviens en pile. La chaque semaine, va y en l'année 2023. Merci Seigneur. chaque semaine avant de finir avec moi chaque seconde, ou chaque minute ou chaque heure la première chaque semaine j'essaie mon dieu en dernier de 2023 ça va pas j'essaie mon dieu puisque vous voulez seconde, secondi contrôle contrôler minute ou le contrôle heure, eu le contrôle jour. mais mon dieu nous voulons être super dieux nous avons besoin de chercher mon dieu pour présent sous mon dieu bouché tout toujours oui, il vient de 2023. Vous présentez ce chasseur, Dieu, vous chez vous. Avez des vous mon Dieu, depuis en mal en mer, dans invisible, force dans l'espace, force dans tout, mon Dieu. Puisqu'il parle du côté serviteur, au peut le comme héritage. Et nous déclarons, chers servants, que nous ne pouvons pas mon Dieu, que dans la zone, dans le quartier, c'est pour nous et loin. Et nous déclarons, chers servants, chaque côté de prière, ça va citer. Chaque jour, prière, ça va passer. C'est pour nous le cap et pour démon courir, ça pas répandre, c'est pour courir pour te Chaque côté prier, ça chaque fois prier, ça mon Dieu va passer. Et pour mon Dieu, a Et pour je mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Oh, je suis me de tomber je mon dieu n'importe n'importe je n'importe mon Dieu, mon de persécution, esprit, mon dieu, de alléluia. Le mon Dieu, le seul mon Dieu, le cheval blanc. Oh, les le cheval blanc, les chevaux blancs. Oh, alléluia, chasseur, mon Dieu. Cheval blanc, là, oui, papa. Mon Dieu, oh, alléluia. Et pour trône, non, chasseur, mon Dieu, tu fais mon Dieu éclaté, papa. Non, de Jésus, c'est pour cheval blanc. Oui, chasseur, mon Dieu, en faillite. C'est pour, oui, pour chaque côté, chaque fois, prier ça tombe. N'est pas de vie, esprit, maladie, mon Dieu. C'est pour le couille, papa. De votre présence sous. Qui m'a déclaré, n'importe mon Dieu, forme, n'importe j'en maladie, n'importe forme, n'importe j'en t'écart entre chessez, mon Dieu, sous n'importe mon, Qui m'a déclaré, depuis prier ça, mon Dieu, à passer, depuis prier ça, chessez, mon Dieu, si ton côté, c'est pour, mon Dieu, Alléluia, c'est pour sang, chessez, mon Dieu, esprit, mon Dieu, à nous mon Dieu, comme qu'on a mon Dieu, car, mon Dieu, pour qu'on qui me déclare, chez mon Dieu, dans chaque semaine qui existe dans l'année de bébé, me déclare, chez mon qui me déclare, chez mon Dieu, qui me déclare, chassez mon Dieu, Et me déclare, chassez mon Dieu, qui me déclare, mon Dieu, me mon Dieu, me chez mon Dieu, me mon Dieu, chassez pour mon Dieu, n'importe forme, n'importe force, n'importe et esprit mon Dieu, découragement. Quand qui me clôture chaque semaine avec 100 agneau molleur. Qui me clôture chaque semaine avec la avec la, avec la sanctification là. La... de Dieu au nom de Jésus qui me déclarait qu'on y a même. Qui sans Jésus. Qui sent qui ce qui pas de défaut. Qui me déclare que chaque semaine dans en 2023 ça va purifier. Qui me déclare toute tout toute que tout tout nous et pour la sanctification la purification en et malades barracontées. Je me déclare chaque, chaque semaine, exister en dedans de mes 23 salles. C'est une semaine de victoire, semaine de liberté, semaine de contentement, semaine de récupération. Je me déclare, je me prophétise, je me passe l'ordre dans le nom de que que semaine suis réussisse pour nous. Je me passe l'ordre, pour avec le sang de l'agneau, le sang de Jésus, chaque semaine, avec saint Jésus chaque semaine, avec victoire, amen, chaque semaine avec sang à Dieu qui me déclare que Dieu, qui à Dieu, cheval yu, et seraphim, yu, amen amen sera amen, amen, amen, amen, amen, amen, que trône de Dieu, trône de gloire, quand court le chemin Dieu pour nous, avec le sang de Jésus. Oui. En vérité, ma chère, l'année année de récupération. mais profiter, de mon chien, l'année ça, tout ça, de de tout de tout ça, de de tout projet de de an, ça, projet tout ans, de vous ça, Seigneur, je vais mettre chaque mois va exister en 2023. Je promets mettre chaque mois, mon Dieu, ne vais pas citer moi. mois. Je vais mettre chaque mois mon qui existe en 2023. Je vais déclarer que je vais déprogrammer découragement en chaque mois qui existe en 2023. Je vais déprogrammer tout esprit de maladie dans le nom de Jésus programmes déprogrammer tout esprit détresse dans le nom de Jésus. Nous déprogrammer tout esprit dépression au nom de Jésus. Nous déprogrammer tout esprit maladie dans le nom de Jésus. Nous déprogrammer tout esprit la mort au nom de Jésus. Nous déprogrammer tout esprit la misère au nom de Jésus. Nous déprogrammer tout esprit tributarie au nom de Jésus. Nous déprogrammer tout esprit amène pauvreté au nom de Jésus. Nous déprogrammer tout esprit de découragement, de pression, de tristesse, de stress au nom de Jésus. Pour me déprogrammer toute force infernale, hein. esprit dans non, non invisible, pour me esprit en bas en esprit dans l'espace, pour me déprogrammer dans le nom de Jésus, qui me programme chaque mois par le sang de l'agneau, amen. me programme chaque mois avec chérie ben avec Séraphin, avec 24 billets, avec les cavaliers au nom de Jésus, avec, avec Séraphin, avec Amen, Amen, Amen, avec trône avec les chats de fées, les chats de guerre, qui me programmé chaque grain mois dans l'année 2023 ça, comme mois de victoire, comme mois de récupération, comme mois de triomphe, comme mois Amen, Amen, de joie, de contentement, qui me déclaré l'année 2023, ça, chaque grain mois qui va exister. C'est moi, Amen, pour content. Ou même qui te dépenser l'argent chaque mois, qui te gagne comme vous avez gâté. de 2023, ça. Au nom de Jésus, vous pas gâter l'argent encore. Vous ne pouvez pas gâter l'argent encore pour comprimer, pour si vous, pour vous, pour, pour nouvelles, pour difficultés. Gardez 10 de, de récupération, ça va pas là Au nom de Jésus, le sang de vie. Le sang de Jésus. Pour année 2023, ça. Comme yo année de récupération, yo année de délivrance, yo année de témoignage, yo année de lever les filles, yo année qui a déjà privé mon entier. Ce quoi ça arrive mais oh, la l'enseignant, moi même déjà reçu se yo année que les anges vont visiter moi. Oui, ou même ce quoi ça va dire pour qui me croyons année que les anges vont a visiter 24 sur 24 de Jésus. Gloire à Dieu, qui me déclare dans les noms de chaque grand mois, qui est en temps année 2023, ça, les anges, bon, visiter nous dans chaque mois, 24 sur 24, qui y a des anges autour de nous, l'ange de l'éternel, comme autour de ceux qui nous et il les arrache au danger. Quand tu as fait le beau, quand tu as fait le beau, quand tu as déjà fait le beau, et à soit pour récupérer, soit pour prendre, soit pour content, soit pour qu'il content, soit-il de joie, soit-il pour récupérer au nom de Jésus. To nous, lui le Saint Esprit, qui sont en sous ton